Alors, c'est bien d'avoir ici dun euh, hein. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Ils sont en haut Ok. Hola. Bien, bien, bien. Très bien. Elle a pas de, de matériel avec elle. On n'a a pas. Ok. <rire> très bien. Oh non, ils étaient deux sur un... Ok, très bien. Sur un moteur. Ok. T'avais une... C'est ça, hein Casse à outil. Il est descendu par là. Donc je vais rattraper. Par ici. Oh non Je suis pas énervé Ok, très bien. Mmh. Mmh. Oh oui. Non, par contre, ça fait déjà deux moteurs, hein, mon gars. Deux moteurs. Non parce que, genre, le temps, je pense pas, hein, je pense que ça va être trop long. Hein. Je traverse l'enfer, voilà, très bien. C'est trop trop long. Trop trop long. Ils ont déjà fait deux moteurs. T'as pas des dardes. T'as pas des dardes. T'as pas des dardes. décharge au fur et à mesure du balayage pour augmenter la durée. Ok. D'accord. Un, deux... Alors, non, hein. Ok. Ok, c'était long, hein. C'était bien, bien long, hein. Ok. C'est Alex. Je découvre. Hein. Palette, moi si tu peux. Ok. Très bien. 3. Ok, ils m'ont pété ce moteur-là que j'avais pas envie qu'il pète. Oh oh, oh Il est obligé de passer en face. Très bien. Soit. T'es obligé. Palette. Ok, bien joué. On va respecter les palettes. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Et bien sûr, tout va bien. Évidemment. Pardon. Non, ah, ok. Tu <rire> flippes un peu, j'ai l'impression. <rire> j'ai l'impression qu'il a. J'ai l'impression qu'il était un peu en panique. J'ai l'impression parce qu'il a utilisé. Le burst et malgré tout, malgré le fait d'avoir utilisé le burst, il était un peu en panique, j'ai l'impression. N'a qu'à dire je comprends. Hmm. Allez, salut petit chien. Allez, c'est maintenant. Y'en a. Ok, très bien. Oh, la marche arrière, mon gars. Ok, là, il a plus de. Ok. Bien joué. Ah, t'as pas de, de passage. Hein. Peut-être là. Non, y'a pas de palette, là, mon gars. Ah, bah, quand même. Et là, il a plus de palette. Ah ok, il n'y a pas de passage. Ça va être un peu compliqué là. Hein bah ouais, il a pas de palette, il a rien. Voilà. Ok. Genrush, mais il a pas de Genrush. Hein. Pas de Genrush, Genrush, ça n'existe pas. Ils ont fait leur taf, c'était à moi de mettre plus de pression sur les moteurs. Et j'utiliserai pas le fesquin. Non, je ne ferai pas le fesquin. Je ne ferai pas, je ne céderai pas. Au côté obscur. Eh bien alors On a un petit problème à découvert là Est-ce que tu as encore découvert quand je vais arriver sur toi Oui ça ça fait... ça, ça fait plaisir, mon gars. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ils ont ouvert l'autre côté. Ça, ça fait plaisir. Eh ben... Il doit venir de l'autre côté hein, s'ils veulent pouvoir l'aider. Hein. Sauver quelqu'un. Ok. On se retrouve en face hein. Ah Mais t'es en statue à découvert là, je rêve ou quoi T'es en statue à découvert T'es en statue à découvert Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait Merci, petit petit. Hein. Merci beaucoup pour les 44 mois, merci infiniment. Très grand toi. Hein. Oh, ok. Les deux portes sont quasiment ouvertes et ils ont toutes les chances de sortir avec quatre. Hein. Ah ok Oh mais non Sans deck Sans deck euh, Bill Phil Bill, tu sais quoi sans deck Bill. Ah. Bill. <rire> Bill. Non ok, l'autre était ok. Ok. La dernière. Indéfectible. <rire> Trop drôle. <rire> C'est Bill qui les relève petit à petit, en fait. Et t'es là, hein? T'es là. Hein? Allez. Mais oui. Mais mec, t'es retourné par là. Mais qu'est-ce que tu fais Vraiment Tu vas enlever l'autre Oh, y'a yeah y'a. Yeah. Oh ok. Tu sais qu'ils vont finir Zang là, hein Ok. Oh non. Et bien joué! Bien joué! Relevez le dernier. Oh ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez! Allez! Et où, le dernier? Ah, il est là. Hein. Quelle panique La panique mon gars, <rire> panique oh, Elle est revenue <rire> C'est fin de game en panique C'est fin de game en panique Y a plus de palettes là elle est repartie, Nancy, hein. C'est ça, hein. Je pense qu'elle est repartie en... Ah ouais, elle est repartie en arrière. Regardez, elle va relever. <rire> Juste panique. Ok. Ok. L'autre est parti relever. Le dernier. Ah enfin, le David. Voilà, c'est ça. Ils sont là, dans le coin. Voilà. David Bill Il y a pas de... des dardes <rire> Ils sont joueurs, mais on est tous joueurs. Là, pour le coup, on est tous, tous joueurs. David, il est reparti vers Nancy parce qu'il a vu que j'étais parti vers, vers lui. Ouais. Donc, ils sont là. Ils sont ici. Et donc, Nancy, elle est reparti en face. C'est ça, hein. La partie là. <rire> Et y a plus de palette là. Il Y a plus du tout de palette. Et, <rire> Et là, le seul truc qui peut la sauver. Hmm. Yes. Allez. Et voilà Et voilà J'ai niveau Oh Oh Qu'est-ce que je ferais si j'étais un dernier Si j'étais un dernier, j'irais par là, en espérant que la trappe se trouve ici. Non. Ou alors dans le coin du chasseur. La petite cabane. Genre là. C'est ça Vous êtes où Votre tueur préféré. Ouais. Oh. Où est-ce que vous êtes Ah mais c'est fan game, c'est fan game. C'est très drôle, très drôle. On était tous joueurs, hein? Tous joueurs. Qu'est-ce que vous êtes C'est fou, ça. Ouais, les bords de map, je suis d'accord. Ah Très bien. Je sais pas si c'est elle qui se vide de son sang. Ah bah non. Très bien. Eh ben c'était pas mal Non cette game était marrante, elle était très très drôle, très très drôle.